Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez vous à ce stade Et on approche de la fin du cours. Vous connaissiez Java, on a fait des rappels. On vous a présenté les bases de la concurrence. On s'est intéressé à la problématique du partage de données lorsque les programmes sont concurrents et puis les problèmes que ça pose, les principes de la résolution de ces problèmes qui sont l'utilisation de mécanismes de synchronisation. On a vu différents types de mécanismes de synchronisation, des simples et puis des un petit peu plus compliqués qui sont les moniteurs embarqués dans les objets Java et des encore plus sophistiqués qui sont les moniteurs avancés, enfin les vrais moniteurs dehors, presque, qui sont présentés par les réentrant lock ou réentrant drive read On s'est intéressé à la structure de programmes concurrents type on a parlé de généricité. Et puis on s'est intéressé aux pools de threads, dans leur grande largeur, et en particulier euh, via des mécanismes qui permettent, euh, en exécutant les threads sous un mode particulier, avec une interface particulière, eh d'obtenir des résultats qui sont différés, qui sont rendus par euh, la thread, et surtout que l'on peut attendre, en se bloquant, sans devoir interroger la thread, est-ce que tu as mon résultat Est-ce que tu as mon résultat Est-ce que tu as mon résultat voilà. Et puis on a vu le trilogue. Alors il en reste encore, et euh, dans cette dernière semaine euh, de cours, eh bien, on va s'intéresser à d'autres mécanismes de synchronisation. En fait, on va paradoxalement s'intéresser à un mécanisme plus ancien que les moniteurs, mais plus primitif et plus difficile à utiliser, c'est les sémaphores de Dijkstra, qui ont été mis au point en 1965. Euh, et leur implémentation Java, vous verrez qu'il y a des subtiles nuances également comme pour les moniteurs et puis on discutera des sémaphores par rapport aux moniteurs. On s'intéressera à un autre mécanisme de synchronisation qui s'appelle la cyclique barrière, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne et puis on essaiera de vous ouvrir sur d'autres problèmes type de la programmation concurrente en particulier avoir une première approche de la causalité c'est un sujet que moi je trouve absolument passionnant, mais il est un petit peu lié à mes travaux de recherche. Donc c'est aussi logique que j'aime ce, ce sur quoi je travaille en recherche. Euh, et vous verrez qu'on peut faire pas mal de relations entre le temps tel qu'il est vu dans la relativité générale et puis le temps tel que nous on le conçoit dans les systèmes informatiques. Et puis il y aura ensuite une conclusion sur ce cours et donc on espéra qu'à l'issue de cette semaine et puis des travaux dirigés et des travaux pratiques qui sont associés et eh bien vous aurez une vision globale de ce qu'est la programmation concurrente et que bah, vous serez armé pour réussir avec brio votre examen je vous souhaite une bonne semaine je vous remercie de votre attention à bientôt